Bonjour à tous. Je vais mettre devant Non, je euh, bah, merci beaucoup d'être euh, là. Donc, on est euh, ravis euh, bah, de vous voir aujourd'hui dans le cadre de la conférence euh, sur Omnicanalité pardon, et Retail. Euh, bah, C'est un sujet, en fait, qui, est un sujet dont, euh, qui est vaste déjà, dont on entend beaucoup parler euh, bah, dans l'actualité, où il y a beaucoup de littérature, et, euh, mais finalement on trouve peu de réponses euh, sur la déclinaison opérationnelle de ce type de sujet euh, dans les entreprises et pour les marques. Donc quand les équipes de l'EBG nous ont proposé le sujet, on a été plutôt très enthousiaste à l'idée de l'adresser, parce qu'on s'est dit que ça serait utile et puis intéressant, donc quand même c'est assez, assez bien. Et, et donc voilà, on a fait l'exercice de synthèse, on va le voir du coup pendant 15 minutes, on va passer 40 minutes ensemble, 15 minutes sur une présentation plutôt des principes et de méthodologie, 10 minutes, voilà, 10, et 25, 30 sur la table ronde et 30. Et 30 minutes sur la table ronde, du coup, avec nos deux intervenants. Euh, objectif, bah, plutôt revenir sur les fondamentaux. Euh, donc, on, on est parti, en fait, pour adresser le sujet de l'omnicanalité. Il y a beaucoup de, de chiffres euh, qui sont euh, diffusés. On en a choisi trois qui sont pas forcément euh, trois euh, euh, plus enfin, très euh, orientés omnicanal, mais plutôt sur les usages. Donc, 77% des Français euh, achètent régulièrement sur le digital. Euh, si on passe à la suivante, merci beaucoup. On a 75% des Français qui consultent et tiennent compte des avis clients sur le digital, même dans le cadre d'un achat offline. Donc on voit bien la synergie entre les deux, les différents canaux. Et puis 71% des Français qui considèrent que l'harmonisation, alors ils sont assez techniques, mais que l'harmonisation entre online et offline est une priorité pour eux. Donc forcément pour les entreprises, mais pour eux. Dans les trois chiffres qu'on a choisis, en fait, on a simplement essayé de faire ressortir le fait qu'on euh, avait une présence des différents canaux, euh, sans pour autant être dans le chiffre de, de multi-consommation, pour se dire que finalement, aujourd'hui, on est, mais même vous, dans le cadre des usages, on, les Français ont passé le cap de l'omnicanalité et les entreprises ne le sont pas forcément encore prêtes. Prêtes, pardon. Et on va le voir juste là euh, sur les, euh, la méthodologie du coup euh, et l'approche proposée pour que les entreprises puissent adresser ce sujet. Effectivement, euh, aujourd'hui, il euh, êtes euh, et, et beaucoup d'annonceurs, beaucoup et il y a 91% aujourd'hui des, des, des annonceurs et des marques qui disent qu'ils euh, veulent amorcer un mouvement vers l'omini-canal. Euh, tout le monde lance des projets, il y a énormément aujourd'hui de projets qui sont lancés sur euh, des, des plateformes CRM euh, pour avoir une vision client 360. On, on entend souvent parler d'outils de clienteling pour finalement redonner de l'expertise et, et de la vision aux, aux, aux, aux vendeurs et aux conseillers. Euh, L'idée, c'est euh, et c'est euh, pour ça qu'on est ici, c'est de bien comprendre que euh, pour donner une dimension euh, réellement omnicanale et, et réellement euh, pleine et donner la pleine mesure de ces, de ces projets-là, il euh, y a quatre étapes qui sont intéressantes et importantes euh, de, de, de lancer pour amorcer ce mouvement. Et ces étapes, elles sont potentiellement simples, mais euh, en, en, en amorçant et en commençant ces projets euh, par là, on, on atteint euh, finalement une efficience un peu, un peu plus importante importante. Euh, on on a commencé par la première phase, c'est une phase de, de compréhension. Euh, c'est la compréhension des, des parcours clients. Euh, on, on regarde quand euh, Philippe Kotler a, a ressorti un, un livre sur le marketing 4.0 en 2017, euh, il est reparti sur les 5 A en disant ben voilà le parcours d'achat il a changé. Il a changé et aujourd'hui euh, euh, ce qu'on se rend compte c'est que en 2019, les Français sont passés à l'omnicanal et en fait il a encore explosé il est encore plus fragmenté. On a des phases qui sont euh, beaucoup plus importantes, on a beaucoup plus inspiration on va chercher, on pose des questions euh, sur euh, euh, finalement à Google, on, on lui dit euh, qu'est-ce que je inspire moi, qu'est-ce que je vais pouvoir faire à, à, à, à manger ce soir. Et donc il y a vraiment euh, cette notion d'inspiration, d'exploration. Et il y a euh, avec de, les notions d'omnicanal euh, une, une une idée de euh, j'achète, mais derrière comment je récupère mon, mon comment je récupère mon produit. Euh, ces phases. En plus de ça, euh, il y avait une consommation des 5A, une, une consommation qui était très personnelle. je, euh, je je suis dans mon process d'achat, je suis dans mon process d'achat avec ma famille. Aujourd'hui, c'est une, une consommation avec la communauté. Donc il va falloir prendre ça en compte. Et dans les projets et dans la compréhension des clients, il faut aller beaucoup plus loin dans cette notion et dans cette prise en, dans cette prise en compte de la communauté. La deuxième compréhension, c'est je comprends mon client, mais est-ce que j'ai une vision globale sur mes process Il faut que je sois capable de faire ce qu'on voit très rapidement ici, une, une, une, une, une revue de ma maturité, ma maturité digitale ou ma maturité omnicanale. Il faut que je sois capable de travailler sur l'ensemble de mes process en disant, ben voilà, quels sont les pain points et où est-ce qu'ils sont les irritants. Et tout ça... Euh, doit permettre euh, de commencer à se poser la question de la technologie. est ce que je me pose la question de la technologie, euh, et quand je me pose la question de la technologie, c'est pour répondre à un besoin de, de clients et pour faire le matching avec ce qu'on a vu sur nos process. Et ça, ben finalement, on, on commencera et on va commencer à se poser la question euh, quand vous alliez vous poser la question de euh, comment je vais adresser euh, cette notion de, de store locator. Et ben en fait, la notion de store locator, elle n'est pas là que pour faire du présence management ou pour euh, garantir une bonne phase d'achat. Elle est présente et elle doit être pensée dès la phase d'inspiration. Est-ce que euh, comment est-ce que je vais mettre euh, en avant euh, mon pop-up store Comment est-ce que je vais mettre en avant un concept store ou mon, mon centre commercial qui qui va permettre de m'inspirer et de, de, de travailler finalement euh, et d'aller beaucoup plus loin dans, dans cette notion omnicanale. Pareil, quand je parle d'accompagnement en magasin et quand on parle d'outils de clienteling, et ben en fait, mon outil de clienteling, il ne doit pas forcément que me remonter mes, mes, mes données sur cette vision 360. Il doit aussi commencer à répondre à des questions sur la réception. Je suis avec mon client, mais finalement, j'ai un projet et j'ai un produit qui est très lourd. Et bien, finalement, on va on va imaginer avec lui euh, comment est ce qu'il va pouvoir le recevoir chez lui. Et on va pouvoir euh, finalement avoir une vision sur ces sur ces stocks unifiés et sur la possibilité d'aller euh, d'aller livrer. Et donc euh, là, euh, on, a, on a on avait listé et on a listé finalement euh, l'ensemble des thématiques euh, qui permettent euh, d'avoir cette relation euh, finalement euh, purement omnicanal. Au delà de la compréhension, euh, et la compréhension déjà euh, comprendre euh, et avant avant de, de se lancer, comprendre c'est important, euh, c'est aussi d'être capable de derrière d'analyser et d'analyser, ça veut dire euh, travailler sur ma mesure, travailler sur mes KPIs et euh, du coup il, il va me falloir il y a énormément d'acteurs aujourd'hui sur, sur, sur le marché des technologies qui sont disponibles sur le marché il va falloir euh, récolter ces données euh, euh, les analyser et ça, pour ça bah, c'est un prérequis il y a un socle data aujourd'hui qui est indispensable et qui est, qui est normal, euh, cette notion de plateformisation qui doit être capable finalement de collecter et, et derrière de, de diffuser, de réadresser l'ensemble de ces messages. Donc on l'a vu, on a compris la partie parcours, parcours de ses clients, on a mappé les process de son entreprise, on a ensuite analysé et sorti des insights factuels sur la data disponible. Va donc entrer sur une phase de priorisation. Priorisation qu'on a travaillé autour de trois axes. On va prioriser par rapport à une complexité. Alors la complexité elle peut être multiple, elle peut être technique ou technologique. Mon legacy, mon écosystème, ma complexité technique aujourd'hui en place, tes talents disponibles aussi en termes de profil de, de, de, technique. Pardon. On va avoir une deuxième, un deuxième axe qui est sur l'impact business. Comment le projet va venir servir bah finalement l'amélioration de la performance de l'entreprise Comment le projet omnicanal va venir booster et accélérer finalement ma, ma croissance et, et mes objectifs Et bien sûr, comment il va servir l'expérience client. Donc c'est un peu plus traditionnel, mais est-ce que le projet omnicanal que je vais porter va avoir un, un, une portée finalement sur l'expérience client et l'expérience omnicanal qu'on va pouvoir lui proposer Et donc. On revient finalement sur, ces, sur, les, sur les, les 13 thématiques qu'on a vues juste précédemment. Cette priorisation, elle est, elle est intéressante parce que vous allez pouvoir, et c'est le gros enjeu pour savoir comment est-ce que je démarre mes projets, qu'est-ce que je choisis, comment est-ce que je vais redescendre mes cas d'usage, c'est finalement de, de pouvoir les mapper et de les mapper par rapport à, à l'amélioration la, de votre expérience client. Mon client, qu'est-ce qu'il attend et qu qu'est-ce qu que je dois lui servir en premier et finalement, on, on, va y, on va le jouer avec euh, cette notion de complexité, de complexité technique et technologique. Quelle est la difficulté que je vais avoir à mettre en place euh, finalement euh, euh, ce projet euh, par rapport à mon infrastructure technique et technologique Quel saut et quel gap je dois faire euh, on, on là c'est un cas assez générique et c'est un cas assez simple, on peut venir rajouter des strates, on peut venir rajouter euh, finalement une troisième dimension qui serait finalement quelle, euh, comment est-ce que ça va être compliqué de gérer le changement pour mes équipes internes, comment est-ce que finalement je dois, et là on, on va rajouter finalement des zones de, de chaleur et de, de, de couleurs qui permettent finalement de, de bien comprendre que bah, voilà, ce projet là il est très bon pour mon expérience client il est très bon pour euh, techniquement mais derrière mon organisation, il va falloir vraiment que je la chamboule. Est-ce que c'est ça que je vais prioriser Et là, euh, on arrive à, à clusteriser et à faire euh, finalement euh, trois et à, sur, ce, sur ce cas assez générique, à faire euh, trois familles. Il y a une première famille qui est finalement euh, sur la partie quick win. Euh, oui, je vais pouvoir travailler mes avis clients, mon store locator. C'est, euh, on va dire, euh, le, le, le minimum vital. Pas, on n'est pas sur une notion d'omnicanal mais on prépare, on prépare l'avenir. La deuxième, c'est finalement euh, d'arriver à casser les silos de pouvoir faire du paiement et on en parlera tout à l'heure avec la compagnie du lit mais finalement de pouvoir adresser potentiellement des devis et qu'on puisse les retravailler et qu'on puisse finalement passer en magasin payer chez soi finalement ça vient casser les silos et ça vient se poser la question de l'encaissement derrière, euh, on est sur des projets qui sont beaucoup plus lourds, qui permettent d'accélérer et de se différencier avec euh, l'accompagnement en magasin. Ce que je disais tout à l'heure, c'est euh, d'être capable euh, à la fois de traiter euh, sur euh, la vision 360 avec de la recommandation, mais être aussi capable de traiter et de voir et d'avoir une vision sur les stocks unifiés ou potentiellement euh, euh, sur, euh, sur, la, sur la livraison. Et enfin, donc, pour euh, terminer, la quatrième étape euh, bah, après avoir priorisé, c'est de pouvoir euh, déployer avec un parti pris fort sur ce sujet de déploiement, sur trois principes fondamentaux. Un principe d'industrialisation, on en parlera avec des films tout à l'heure, mais on, va, on voit beaucoup d'entreprises qui vont lancer des POC, des tests, et finalement, avoir une, surtout dans le retail, quand on a des réseaux de distribution, une difficulté ensuite à industrialiser, à déployer en masse et rapidement le test qui aura été opéré. Donc le projet doit être, même s'il est en mode test, pensé pour être scalable et déployable sur l'intégralité du réseau. Et derrière, la résultante et aussi d'avoir un projet qui puisse porter à un principe d'automatisation. Les équipes en place ne sont pas forcément extensibles. L'omnicanalité ne vient pas amener forcément énormément de ressources complémentaires en interne. Comment, sur les équipes existantes, je peux arriver à absorber, finalement, cette notion d'omnicanalité Ça passe beaucoup par l'automatisation. Et puis, l'évolutivité, on n'a pas voulu mettre agilité, parce que c'est trop peut-être galvaudé, mais il y a une notion de réaction par rapport aux usages qui seront constatés et à l'analyse qu'on pourra faire effectivement, le projet doit être conçu comme un élément évolutif et adaptable en fonction des constats qui auront été du coup, ressortis des projets déployés. On passe, ça vous le trouverez dans le Digital Benchmark qui vous a été remis dans l'avion. Et du coup, on passe sans attendre à la table ronde avec Delphine et Ludovic, donc, qui nous ont fait la, la joie et le bonheur d'être ici aujourd'hui. qu'on va du coup... Tu veux te ah, je me mettre là-bas Je me mets... Je ne vais pas te mettre à côté de Delphine. Ouais. Ils vont du coup pouvoir vous raconter un peu leur quotidien euh, en termes d'omnicanalité. Alors bah, pour démarrer, je vais peut-être simplement vous laisser bah, vous présenter qui vous êtes, votre entreprise et les problématiques omnicanales que vous adressez aujourd'hui. Delphine euh, bonjour à tous euh, donc euh, moi je suis Delphine Bergabel. donc je suis directrice new business de Clépierre Brand Ventures donc euh, Clépierre on est euh, leader européen des centres commerciaux avec plus de 100 centres commerciaux en Europe des centres comme euh, Val d'Europe, Créteil Soleil, euh, Les Passages à Boulogne ou la gare Saint-Lazare euh, voilà donc la, la, moi la, le, le département euh, dont je m'occupe donc c'est Clépierre Brand Ventures et je m'occupe de, de travailler sur toutes les nouvelles offres en fait de ce département et principalement ma vie à moi c'est de dire bah en fait le centre commercial c'est aussi un média donc euh, bien sûr on a des revenus principalement retail mais euh, en réalité euh, moi ce que ce que je vois c'est qu'on peut enfin on a des millions de gens euh, il y a des magasins donc euh, on pourrait être se voir comme une plateforme comme google ou comme facebook et donc euh, générer du drive to store et donc euh, on a en place des, des, de l'affichage digital des réseaux sociaux etc qui sont assez puissants et du coup on finalement comment notre organisation mute vers un média voilà donc euh, alors pourquoi j'ai cette vision là c'est que je suis moi même publicitaire de formation donc j'ai passé 20 ans dans la publicité donc à principalement euh, donc sur des, des gros budgets internationaux comme Unilever ou coca cola et puis après j'ai migré dans le digital hein, en 2000 c'est là que j'ai connu le bg et pierre et voilà et puis euh, et puis après j'ai créé ma propre structure ddb entertainment en 2003 sur le brand content. Donc, c'était euh, vraiment une des agences précurseurs en Europe sur le sujet. Et puis après en 2010, je suis passée sur la grande expérience et j'ai mis en place l'affichage digital dans les centres commerciaux Unibail notamment et des gros partenariats comme le Cirque du Soleil et puis plus tard chez Clépierre, les, les, les tournées avec Nickelodeon qui sont, ben voilà, une marque très, la marque leader sur les enfants dans le monde en fait. Et donc avec l'idée de effectivement, comment est-ce qu'on va générer du trafic à l'heure actuelle dans les centres commerciaux. Donc toute cette problématique trafic média que, que je travaille chez Clépierre. Ludovic. Bonjour à tous. Donc Ludovic Voronov. Moi, je suis directeur e-commerce de la compagnie du lit. Alors, j'ai rejoint l'entreprise il y a un an avec trois objectifs. C'était booster l'e-commerce, mettre en place la transformation digitale et réinventer l'expérience client. Donc, on est un binôme à la tête de, de cette organisation au niveau du digital. La compagnie du lit, euh, passer du multicanal à l'omnicanal, c'est un peu euh, notre sujet, dans le sens où on est un acteur historique du multicanal depuis 20 ans. C'est-à-dire que ça fait 30 ans qu'on a des magasins. On en a 80 en France. On est, donc, comme notre nom l'indique, on est un spécialiste du retail de la literie. Et on a un site e-commerce depuis 20 ans. Donc ces deux organisations ont fonctionné de manière parallèle, avec chacun leur budget, leur KPI. Et euh, clairement, c'est une problématique par rapport à l'expérience consommateur d'aujourd'hui, dans le sens où. 85% de nos consommateurs vont sur notre site internet, mais par contre 85% convertissent en magasin. Donc pour nous, il est important d'arriver au commerce unifié, et, euh, ou l'omnicanal, comme, comme on le souhaite. Et euh, bah pour ce faire, il faut transformer toute l'organisation. Et en parallèle, on a eu un boost sur notre secteur depuis, depuis 4-5 ans, avec l'apparition d'une multitude d'acteurs à la suite de Casper aux états unis donc c'est tous des acteurs bed inbox. Et donc c'est toutes des startups qui ont levé à chaque fois des dizaines de millions et qui viennent en tout cas occuper beaucoup l'espace médiatique, prendre un petit peu de part de marché, mais qui demandent, qui ont un focus très fort sur le client. Et donc nous on doit se réinventer pour pouvoir optimiser nos investissements et être plus performants. Donc ça c'est un peu nos enjeux d'aujourd'hui. Super, merci. Donc, euh, première question qu'on souhaitait euh, vous poser euh, autour de l'omnicanal se pose souvent la question de la gouvernance, puisque, bah, comme tu l'as très justement dit, il y avait des organisations en place, avec souvent assez euh, silotées. Et du coup, je pose plutôt la question à Delphine qui a une position un peu de centrale dans le cadre de l'activité, qui voit beaucoup, finalement, de marques évoluer d'entreprises dans les centres commerciaux. Et finalement, bah, de voir un peu ce que vous constatez aujourd'hui en termes de gouvernance de ces projets Omnicano auprès des marques auxquelles... Euh, il bah, faire. Déjà, nous, l'enjeu, c'est... Enfin, euh, on a un gros enjeu, c'est qu'on était euh, principalement une activité B2B, c'est-à-dire qu'on parlait à des, des locataires, des enseignes, en fait, dans nos centres commerciaux. Et puis, bon, bah, tout d'un coup, euh, on est devenu B2B tout Merci. Si puisqu'on euh, a, on a dû euh, euh, faire toute une action sur le trafic pour euh, s'assurer, euh, voilà, par rapport à bon, bah, les centres-villes, mais aussi le e-commerce et surtout Amazon, de faire en sorte de vraiment mieux comprendre nos clients, mieux comprendre, euh, finalement, qualifier ces visiteurs, où, où finalement, on a des millions de visiteurs, on dit qu'on a un milliard de visiteurs dans nos centres euh, chaque année en Europe, mais en fait, ils sont anonymes. Donc, en gros, tout l'enjeu pour nous, bah, on sait qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est le client final, donc c'est comment est-ce qu'on s'assure, effectivement, que ces clients euh, viennent, viennent de manière... De récurrente aime venir chez nous euh, et donc du coup, bon, le marketing a été, à partir de 2010, une réflexion profonde dans les foncières. Et euh, on s'est dit, ben, finalement, il faut qu'on qu travaille différemment avec, euh, enfin, finalement, ceux qui ont été nos locataires, mais qui sont aujourd'hui plutôt nos partenaires. En tout cas, on essaye de mettre en place une nouvelle dynamique, euh, notamment avec les équipes marketing, mais aussi avec les équipes dont je fais partie, donc qui sont les équipes plutôt, on va dire, celles euh, sur tout ce qui est euh, commerce éphémère et publicité. Donc, Comment est-ce qu'on peut créer une dynamique entre nous pour justement que les centres commerciaux soient une plateforme toujours aussi performante parce que on sait malgré tout que le commerce physique reste même si le commerce digital augmente de manière très forte le commerce physique reste prégnant et en plus quand on a vu quelque chose, quand on a touché quelque chose, on est, on est beaucoup plus impacté. Et donc, ça, on, il faut qu'on travaille cette notion d'engagement très fortement. Voilà donc là, l'idée, c'est vraiment comment on va créer une communauté d'intérêts euh, entre enseignes et marques euh, et, marque et euh, centres commerciaux pour qu'effectivement, on converge tous vers cette amélioration de performance. Très bien, merci beaucoup. Euh, du coup, donc gouvernance très claire. Euh, Ludovic, en introduction, euh, tu disais que euh, vous aviez initié les projets euh, omnicanaux, euh, finalement, euh, de manière très concrète et opérationnelle. Quels ont été les critères de sélection et de priorisation qui ont été appliqués pour pouvoir lancer en fait, Par quel bout, finalement, vous avez pris les sujets omnicanals chez Compagnie du lit Alors, quand je suis arrivé il y a un an, il y avait déjà une multitude de projets qui étaient en place. Et en fait, ce qui est important, c'est au début, c'est qu'il faut se poser et se mettre à plat la vision, se dire où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire. Parce que la transformation digitale pour arriver à l'omnicanal en réalité, c'est juste, on a une vision stratégique et il y a la, du digital qui va venir à un moment sur certains éléments, nous aider à transformer et arriver à cette vision. Et pour, donc, on a posé notre vision et après, on s'est dit, ok, c'est quoi les projets qu'on doit mettre en place, c'est quoi la roadmap qu'on veut mettre en place et c'est quoi la complexité de ces, ces projets et par contre, en parallèle, c'était important de faire un état des lieux des projets qui étaient déjà en place, parce que souvent il y a déjà une multitude de projets qui existent. Et c'est important de les recenser, se dire, OK, il y a certains qui rentrent dans la roadmap et d'autres qui sont moins prioritaires, donc il faut les déprioriser. Et au niveau de la priorisation, l'élément le, le plus important, c'est euh, bah, l'apport business et client. Comment est-ce qu'on va, euh, c'est lesquels qui vont apporter le plus de valeur ajoutée. Et ensuite, la complexité de la mise en place. Et est-ce que euh, technologiquement on est déjà prêt ou est-ce qu'il y a d'autres. Il faut passer par d'autres étapes avant. Et euh, aussi, euh, une des grosses complexités dans une transformation digitale, c'est est-ce euh, que nos équipes sont déjà prêtes à prendre en main les, les outils ou à euh, faire les nouveaux process Ou est-ce qu'il faut les accompagner et les former Donc, on, disons qu'on a toujours plusieurs projets en parallèle, mais il y en a qui sont des quick wins, il y en a qui sont sur le plus long terme. Et donc, on joue sur là-dessus. Très bien, merci beaucoup. Euh... Du coup, ces projets qui sont lancés, ils doivent être pilotés. Euh, plus que jamais, puisqu'ils sont ainsi nouveaux, il faut être capable de pouvoir suivre leur performance et leur apport sur les différents pans business, expérience client. Euh, comment aujourd'hui vous adressez ces sujets, vous, en interne, euh, finalement, pour euh, réconcilier des, euh, des données on et off, qui sont très, deux contextes qui sont très différents Comment aujourd'hui vous arrivez à piloter ces projets omnicanaux Delphine, peut-être pour euh, commencer euh, Oui, moi je vais vous parler de deux choses. Je vais vous parler d'une vision déjà. Donc euh, effectivement, euh, ce qu'on a mis en place chez Clépierre, c'est retail tenement en fait. Donc euh, euh, l'idée voilà, c'est de dire que le commerce physique il doit être euh, essentiellement expérientiel. Et, euh, et du coup, euh, on montre des tas de cas en fait, euh, de cas euh, voilà, probants sur le fait que comment est-ce que, un, les centres commerciaux arrivent à créer de la. De, de, Générer ce trafic, générer de l'engagement et comment est-ce que les marques doivent aussi participer à ça. Et donc, euh, il y a la vision et il faut déjà qu'on s'accorde tous sur la vision, donc euh, tous, euh, donc les propriétaires, les locataires, donc les partenaires qui sont autour de cette nouvelle plateforme centre commercial offline, online. Et puis après, il y a l'idée de se dire, bon, alors, ok, on fait ça, mais comment on va mesurer la performance de ça Et surtout, qu'est-ce qu'on va mesurer Parce que finalement, bon, bah, un centre commercial, business model, c'est, euh, voilà, euh, on augmente les loyers, on augmente les mètres carrés, mais finalement, aujourd'hui, on se rend bien compte que ça, c'est quelque chose qui a ses limites. Donc, il faut trouver d'autres manières de juger la performance. Et en fait, quand on regarde, ce que, parce qu'on sait ce qu'on regarde, ce que font Google ou Facebook, bah, ils mesurent aussi leur capacité à générer du drive to store. Donc, nous, de la même manière, on a mis en place des outils digitaux, de l'affichage digital, des réseaux sociaux, euh, des pages web, de l'emailing, etc. Et donc, il faut qu'on se dise bah, notre travail ne s'arrête pas, en fait, à amener les gens à la porte du centre commercial. Il est, en fait, d'organiser, d'animer en fait, cette communauté centre commercial pour que chacun fasse de l'événement, pour qu'on booste ces événements, qu'on les amplifie grâce à nos outils digitaux et que, du coup, ça génère du drive to store. Et donc, et à partir de là, il faut mesurer. Donc, bon, pour l'instant, en tout cas, sur le drive to store, c'est une notion qui est communément admise si effectivement les gens qui sont là on arrive à prendre plus de parts de voix et les envoyer plus dans les magasins bah du coup nous on, on aura tous mieux réussi donc comment est-ce qu'on arrive à faire ça? Et donc, euh, on s'est doté d'un outil de mesure. Donc, on est allé chercher euh, une, une start-up qui s'appelle Retensi euh, et euh, qui nous permet, parce que dans, dans les environnements centres commerciaux, donc on est indoor, donc euh, les, les Wi-Fi sont plus ou moins heureux, on va dire. Et puis, euh, euh, voilà, donc une, vallée, une, une, une, en fait, une technologie qui marche alors, sur euh, ondes radio quand, euh, et, et, et qui fait que ça, ça capte partout. Et, et donc, en fait, voilà, donc on est allé chercher cette technologie Retensi qui permet de mesurer donc, euh, vraiment le visiteur aura unique, une personne unique euh, sur la base de, des, des signaux émis par les téléphones portables et donc euh, et c'est anonymisé donc c'est complètement GDPR mais du coup ça nous permet d'avoir cette donnée hyper rare enfin euh, que nous on n'avait pas en tout cas et, de, et donc de mesurer par exemple dans que des expériences qu'on a faites dans, dans différents, avec différents clients, mais notamment le monde automobile, c'est voilà, de, de montrer qu'on est un média de masse, et à un moment donné, euh, voilà, on a 2 millions de personnes qui ont vu pendant 6 mois un véhicule, les gens en moyenne sont restés 5 minutes, puis euh, en fait, après on est capable de mesurer le drive ce store en concession, en disant, bah, voilà, euh, sur ces personnes-là, euh, euh, 10 000 personnes se sont rendues en concession, et, et, voilà. et donc du coup, à partir de là, on a vraiment des choses qui montrent la performance de, de notre écosystème. David, de ton côté Alors, notre côté, en effet, la, la data et la mesure, c'est quelque chose d'extrêmement important. Euh, Aujourd'hui, à la compagnie du livre, malheureusement, on n'a pas encore tout à fait les outils, on est en train de les mettre en place. C'est-à-dire qu'on est en train d'utiliser un outil qui s'appelle, déployer plutôt un outil qui s'appelle AlphaLear. L'idée, c'est de... Euh, Aujourd'hui, on a des datas qui sont un peu dans... qui viennent du on et du off, et qui sont, euh, on va dire, dans 10-15 rapports différents, et tout le monde n'a pas forcément accès à ces informations. Et l'idée, pour nous, c'est de dire, OK, si on veut piloter un, les opérations et le changement il est important qu'on mette toutes ces data sur c'est euh, avec un email euh, tous les jours et euh, un fichier excel derrière mais l'idée c'est d'avoir tout à un seul endroit contextualisé donc avec des informations qui viennent on va dire du commerce mais du marketing du digital de ce qui est dans les magasins donc ça permet à chacun d'avoir une vision et de comprendre c'est quoi le contexte et en plus on peut rajouter derrière des éléments extérieurs qui viennent pas des de, de, de datas propres à l'entreprise donc grâce à ça donc c'est utile un déploiement, une fois qu'on l'aura, on pourra beaucoup mieux piloter et affiner euh, nos, euh, nos expériences, c'est-à-dire qu'on pourra directement voir les impacts. Aujourd'hui, ce qu'on utilise euh, principalement quand on veut voir euh, ce qu'on amène du digital vers, le, vers les magasins, c'est euh, les stores visites de Google. Bon, malheureusement, j'ai encore personne qui a réussi à me dire si c'était totalement fiable ou pas. Donc nous, on utilise ça comme un indicateur et euh, donc, on regarde la progression. Mais on ne prend pas ça comme une hard data. Et euh, bon, on rencontre différentes sociétés type euh, Alvalo et autres qui sont prêts à, mettre des, à déployer des solutions pour pouvoir euh, remonter euh, les informations qui viennent des magasins, pour pouvoir voir si les gens étaient venus sur le site Internet et autres. D'après eux, leurs expériences, 40 à 50 du euh, business en magasin vient du web. Donc ça, c'est un élément important pour pouvoir mesurer les, les investissements. Mais euh, aujourd'hui, on n'y est pas encore. Et donc, nous, notre projet, c'est d'abord mettre Alphalia en place pour pouvoir mieux piloter les opérations, et mesurer le changement quand on fait des tests, et euh, on continue à regarder les, les stores visites. Par contre, ça nous intéressera peut-être euh, rencontrer votre solution pour mieux mesurer le trafic en magasin. Super, merci. Donc, OK, sur la mesure, donc plutôt des chantiers alors, plus avancés en cours, mais en tout cas au cœur des préoccupations. Euh, tu l'as évoqué euh, tout à l'heure sur euh, plutôt la, la... On va dire le, la l'évolution des équipes, euh, les cohésions, comment on travaille ensemble, comment on accompagne les équipes. Euh, si je ne dis pas de bêtises, vous avez un réseau de franchisés, un réseau en propre, euh, donc, euh, avec des complexités aussi côté Delphine, avec des marques qui sont locataires. Euh, donc, se pose la question de l'accompagnement et du chain management. Euh, comment, aujourd'hui, vous, vous gérez la conduite du changement dans le cadre de vos projets Omnicano Alors, peut-être Ludovic pour euh, démarrer Alors, je vais commencer. Euh, alors, nous... Pour nous, étant donné qu'une transformation digitale, ça prend toute l'entreprise. Donc, il est important qu'il y ait un sponsorship de la direction générale parce qu'il n'y a rien à faire. Tous les départements vont être touchés et donc, il faut que tout le monde suive le mouvement. Donc, Ce qu'on a mis en place, il faut bien faire une différenciation entre euh, ce, va dire, ce qui est opérationnel et le D2D. Donc, on a le comité de direction de ce côté-là. Et après, on a mis en place, pour piloter le changement, des, euh, des, des, des ateliers cross-départements qui évoluent en fonction des différents sujets et voir en fonction des départements qui sont impliqués quand on, quand on le met en place. Et euh, à titre d'exemple, on a mis, euh, on a, on, sur notre site Internet, on a un call center, et euh, comme tous les sites Internet, le call center est en train de booster. Alors on avait deux possibilités, soit euh, on recrute des nouvelles personnes, Soit, en fait, on se penche vers, la, vers nos, euh, nos vendeurs en magasin, sachant qu'une euh, des grosses préoccupations, c'est comment est-ce qu'on occupe les vendeurs en magasin dans un business où il ben, n'y a pas énormément de trafic dans nos magasins. Donc, ils ont, on estime, un certain nombre d'heures par semaine où ils sont inactifs et pourtant, ils ont le savoir-faire. Et alors, l'idée, c'est que là, on a utilisé donc, la technologie Aircall pour euh, mettre en place un service de call déporté donc là, ça a appliqué donc, comme département donc, euh, le département digital, le département RH, le, le commerce. Et euh, pour pouvoir piloter ce changement et travailler tous ensemble, il est très important de, euh, de s'y les responsables dans les, dans les magasins. C'est pour ça qu'on leur fait signer une tripartie entre le vendeur, le responsable magasin et notre, notre département parce que sinon on peut avoir des interférences entre eux, parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes objectifs. Et euh, dans ce pilotage du changement, il est aussi important euh, d'aligner, c'est vraiment un facteur qu'on oublie de temps en temps, c'est d'aligner les rémunérations. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a notre vision, il faut euh, se dire, ok, on va dans ce sens-là, notre stratégie, par exemple, c'est faire du click and collect ou, euh, ou du euh, call déporté, des choses dans le genre. Il est important que le vendeur touche une rémunération parce que sinon, euh, ça n'ira pas dans sa direction et donc on va pas réussir à faire la transformation. On va mettre tous les outils en place, mais si on ne s'occupe pas de former l'humain et d'aligner sa rémunération à ce qui le motive, dans le cas des vendeurs surtout, il est important de le faire. Sinon, ça ne va pas fonctionner, mais juste pour cette petite chose là. Merci. Delphine de oui, bah, de notre côté, euh, ça, ça passe aussi beaucoup par la formation. Euh, il y a Solène qui est là, de l'équipe Clépierre, euh, que bon, j'ai recruté il y a quelques années pour mettre en place les, les réseaux sociaux en fait chez Clépierre. Les réseaux sociaux, c'est fondamental parce que, en fait, tout le contenu que, que nous donnent les boutiques ben justement on va pouvoir nous l'amplifier via les réseaux sociaux, on a 5 millions de fans Facebook euh, notamment et, et en fait on a fait une opération euh, il y a quelques années sur les reines du shopping je ne sais pas si vous connaissez cette émission euh, euh, voilà, sur le relooking et euh, du coup on a quand même réussi à avoir 3 millions de vidéos vues via nos pages Facebook alors bon évidemment euh, on a eu euh, dans, dans nos centres on a des millions des millions de visiteurs mais je veux dire c'est quand même une résonance forte et, euh, et donc voilà avec Solène on a mis en place une formation, on a formé toutes les équipes centres, parce que forcément, nous, l'enjeu aussi, c'est, enfin, tout, tout se passe sur le terrain. Donc euh, comment est-ce qu'on peut donner euh, les outils et, et les, les bons réflexes en fait, à, aux, aux gens qui sont sur le terrain et qui ne sont pas forcément euh, formés à ça Et au début, bah, ils le voient comme quelque chose en plus à faire, ils pensent que c'est à l'agence de le faire ou des choses comme ça, pas à eux. Mais nous, on se rend compte que ce, ce rôle pour créer des communautés autour de nous, il est fondamental. Et donc c'est un peu eux qui doivent se transformer en chefs de village et euh, animer leur communauté. Et, euh, et du coup, euh, voilà, bah, ça passe beaucoup par euh, expliquer euh, euh, voilà, à, à des gens qui font le métier d'une certaine manière, comment ça, ça impacte leur métier et qu'ils doivent évoluer, leur expliquer pourquoi, et trouver une manière de les motiver aussi, c'est sûr, et moi j'irai même plus loin parce que je trouve qu'il y a, y a quelque chose d'intéressant, notamment euh, qui a été fait chez McDonald's, mais alors là il y a des années, euh, et euh, en fait c'était la réflexion de dire finalement tous les franchisés McDo, ils n'étaient pas de culture très digitale, c'est normal, c'est des patrons de restaurants, etc. Et en fait c'est euh, DDB, l'agence dans laquelle j'étais avant, qui a euh, en fait euh, eu cette idée de dire dire bah, en fait on, on va créer une université digitale pour former euh, tous les patrons de restaurants et puis comme ça on pourra leur expliquer euh, ce que, ce, comment on pourrait améliorer euh, finalement leurs opérations mais tant qu'ils ne seront pas acculturés à ça, bah, dans le fond on leur vendra rien du tout quoi. et en fait finalement c'est comme ça qu'ils ont mis en place les bornes McDo euh, pour couper les queues puisque c'est un des problèmes, C'est voilà, on voit la queue dans le McDo on n'y va pas, donc euh, c'est vrai que ces bornes ont considérablement amélioré la, la fluidité dans les restaurants McDonald's et moi je pense, mais bon ça n'engage que moi mais qu'on devrait prendre cette, cette route-là, c'est-à-dire d'aller au-delà, de former nos équipes, mais aussi euh, on voit que les, les enseignes qui fonctionnent le mieux sont les enseignes qui sont omnicanales et qui ont vraiment muté. Et en fait, comment nous, est-ce qu'en tant que plateforme, on peut aussi accompagner les enseignes à muter et à vraiment intégrer cette réflexion parce qu'on sait qu'elles seront d'autant plus performantes Super, merci. Euh alors, très intéressant. On parle beaucoup de, de projets du coup Omnicano, mais finalement, un projet Omnicanal, il n'est jamais porté de zéro. Il n'est il pas naissant, il n'est pas, euh, voilà, il est pas euh, démarré sans avoir d'héritage ou d'existant. Et finalement, euh, la question qu'on voulait vous poser, c'est comment aujourd'hui, vous, vous arrivez à intégrer les projets Omnicano dans votre écosystème existant, euh, avec finalement le legacy et tout l'écosystème déjà en place euh, Ludovic, peut-être, pour commencer Ok, alors nous, au niveau euh, de l'approche outils, en effet, bah, ce qui est le plus important, c'est d'abord euh, mapper ce qu'on qu a en place, tous les outils qui existent dans la société, parce que souvent, ils sont déjà nombreux. Et euh, une fois qu'on veut faire un projet de transformation, on va se poser la question, ok, est-ce que pour, euh, pour répondre à ces problématiques-là, on a besoin de mettre en place un outil Si oui, est-ce qu'on a déjà l'outil en interne Est-ce qu'il faut faire une évolution d'un des outils qu'on a ou bien est-ce qu'il existe un outil sur le marché qui va répondre à notre problématique euh, Typiquement, euh, donc dans l'idée de justement, devenir un commerce unifié et autre, on, on a le désir de mettre en place dans nos magasins ce qu'on appelle le panier à distance et autre, et qu'au lieu d'avoir un devis papier, on puisse avoir une sorte de panier abandonné de, du, du web. Et donc là, au lieu de... Euh, bah dans une première étape, on verra à terme, dans une première étape, au lieu de se dire, OK, on va passer dans une transformation, on va changer de plateforme avec des plateformes type... Euh, je sais pas pour... Euh, y a des types Proximis, WShop ou des choses d'un genre, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser qu'on a déjà Donc nous, on est sur PrestaShop et on s'est dit, OK, on va mettre en place avec notre agence, on va développer quelque chose de spécifique pour développer un, un panier abandonné en magasin, fait avec, traqué avec le code vendeur et autres donc ça, c'est en cours de développement, donc ça va être un développement spécifique, mais ça va permettre de répondre à nos besoins actuels et de mesurer l'impact avant de se dire, est-ce qu'on va déployer un, un nouvel outil c'est important de regarder quest ce qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'on a toujours besoin d'un nouvel outil Parce qu'il ne faut pas se dire, j'ai une problématique, je prends un outil, et en fait si l'outil n'est pas intégré au reste, et faut, on ne répond pas forcément aux besoins, l'outil n'est pas suffisant, il faut, faut le contexte. Euh, juste, juste pour vous dire que donc, du coup sur le programme, il est indiqué 10h30 pour la première session de One to One, mais en fait c'est 10h40, ne vous inquiétez pas, on est tous calés, donc euh, les sessions de One to One commencent dans 10 minutes à la fin de cette session. Voilà. Je vois les gens partir, je pense qu'ils s'inquiètent un peu, mais ne oui. vous inquiétez pas, ça commence dans 10 minutes. Eux, ils vous attendront en plus. Exactement. <rire> voilà. euh, de toute façon, bah, du coup, c'est la, c'était la, la dernière question, donc peut-être aussi pour réagir à euh, ce sujet-là. Oui. Bon moi, la, la question que tu poses, c'est une question de priorité en fait. C'est, euh, c'est euh, sur quoi euh, finalement on engage l'entreprise, sachant que, bah nous, on, on, en l'occurrence, quand on engage l'entreprise, c'est fois 100 centres commerciaux quoi. Donc euh, c'est, à dire, c'est vraiment des questions, euh, euh, bah, voilà, de où est-ce qu'on met les investissements, où est-ce qu'on met notre énergie. Euh, et de toute façon euh, enfin, par rapport aux enjeux de transformation qu'on a, euh, on ne peut pas faire tout en même temps, donc euh, voilà on est obligé de prioriser et, euh, et, et pour nous ce qui est important euh, c'est vraiment d'arriver à, à créer les équipes et euh, à créer cette nouvelle dynamique en fait en, entre les gens et pour euh, effectivement essayer de, de dénicher où sont les leviers de croissance euh, et, et, et de là découlent les, les outils parce qu'en fait c'est ce qu'on a discuté avant la table ronde, on se disait en fait c'est hyper important de, de, enfin, c'est vrai d'identifier sa vision, sa stratégie et ce qu'on cherche avant de mettre les outils. Parce que pour le coup, on est approché par vraiment beaucoup beaucoup de gens sur les outils. Et c'est vrai qu'il y a des techniques incroyables qui existent. Mais pour chaque projet data, en fait, ce qui est surtout fondamental, c'est de se poser la question de, de ce qu'on cherche, quoi. Et c'est vrai que moi, en tant que publicitaire, enfin, on a toujours travaillé sur l'insight. Et avant de répondre à une solution, en fait, il faut se dire, euh, bah, oui, où est le levier, quoi C'est quoi le, finalement euh, euh, ce que je cherche le plus et nous, ce qu'on se dit aujourd'hui, c'est ce qu'on cherche le plus, c'est événementialiser. En fait, c'est vraiment comment est-ce qu'on crée cette notion euh, que, voilà, que tout le monde comprend l'importance de créer des contenus, d'événementialiser, d'amplifier tout, tout ce qu'on fait, parce qu'on est persuadé que ça, ça génère du drive to store. Euh, et après, euh, en, en temps d'eux, effectivement, d'arriver à toute cette data qu'on va collecter, comment est-ce qu'on va l'orienter vers plus de performance. Donc, euh, voilà, de, de bien vraiment déjà se mettre tous d'accord là-dessus. Et puis après, bah, tous les métiers de, doivent se professionnaliser pour pouvoir arriver à augmenter collectivement notre performance. Et c'est un vrai enjeu de transformation digitale, mais beaucoup humaine aussi. Merci beaucoup. Je crois que tu as fait la conclusion avant la conclusion, parce que c'était très, très clair. Euh, donc, effectivement, je ne sais pas s'il y avait d'autres points que vous vouliez particulièrement partager. Euh, non, c'est tout bon. Euh, donc, du coup, bah, c'est la fin de la table ronde. Effectivement, la conclusion était très bonne de la part de Delphine. Nous, ce qu'on voulait vraiment euh, essayer de faire ressortir aussi euh, dans le cadre du travail qui a été fait, des analyses qui ont été menées, c'est que finalement, euh, on se dit que ça peut être assez simple sur le papier. Et Je pense que Delphine et Ludovic l'ont bien fait ressortir et que vous devez très bien le connaître aussi dans votre quotidien. Finalement, c'est peut-être simple à formaliser, mais assez difficile à opérer. On a beaucoup de prismes à couvrir dans le cadre d'un projet omnicanal, que ce soit technologique, on l'a vu, humain, organisationnel, sur les sujets data. Et voilà. Et donc, du coup, on espère surtout que les partage d'expérience de Delphine et Ludovic a pu aussi vous éclairer. N'hésitez pas à aller les voir pour poursuivre la discussion. Ils sont passionnants, tous les deux. Merci beaucoup. Merci. Et merci, merci à tous. Merci beaucoup.